Dans ce nouvel épisode de Vida des Iris, je vous emmène dans une répétition avec Jack, saxophone clarinette, et Jean-Pierre à la contrebasse. Je vais chanter, mais tout ce qu'on a dit a été filmé. Il oui. <rire> bon, Depuis... des trucs à effacer. Hein. Oui, ben, voilà. Bien évidemment, comme souvent, nous aimons à rappeler qu'être un musicien, c'est un vrai travail, pouvoir divertir, les gens, le public, les faire rêver, les aider à passer un bon moment. Et là, on m'a appelé pour faire encore des petites merdes à 100 balles. Je dis non, moi, j'ai plus envie de faire ça. Enfin, mais de enfin... toute façon, il y a un truc que je vois, moi, c'est que euh, ici, sur la côte, de plus en plus, ils bradent, ils bradent, il oui, oui, oui. Et tu vas dans le VAR, même, ne serait-ce que dans le oui. VAR. Ah ouais Ah ouais. Les contrats, ils sont plus. Euh... Oui. Non, mais c'est pas possible. Regarde, tu fais venir n'importe quel Pourquoi mec. 500 balles à la matinée. Et les gars anciens Oui, mais parce que, parce que dans leur tête, ils ne se rendent pas compte qu'un musicien, il y a le travail, il y a le matériel. L'expertise, a... toi, tu as toute ta vie, ta vie. Mmh, c'est ta petit, hein Mais toute ta vie. Le pire, le pire c'est les DJ. Ah oh, oui, alors ça. Euh, ça, ça, ça, ça me, ça me fait me rire. Faire ça, moi, parce rire que les anciens DJ, c'était quelque chose, quand même. Ouais. Maintenant, tu vois les jeunes. Ils ont, ils ont des playlists, machin. Et ça ils euh... passent des disques, quoi. Ils n'ont pa du... même pas toujours des vinyles. Non, non, mais non c'est sur. Tu rigoles, c'est sur logiciel maintenant. C'est sur logiciel, ils ont leur C'est fini, c'est sur le PC. Mais le mec, il parle pas, il dit rien du tout, il est là. il n'en même pas. Il fait même pas des effets spéciaux. mec, il est payé 1500 euros la soirée. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on se mette DJ et on fait une heure de musique avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire en fait, ça, c'est pareil dans tous les domaines. Même avec les hommes, si tu te brades. Je te traite pas bien et non c'est horrible. Là, oui, je chaque vois le jour même et le lendemain, t'es un peu pris aussi mmh. donc, par l'énergie mmh. si ah oui, ah, que tu as donnée si tu veux. Parce que ça marche, il faut quand même. Le marché, alors c'est. voilà. Je suis heureuse donc de vous inviter à partager avec nous donne, un morceau de répétition. Oui, tu es Selon Claude Debussy, la musique commence là où la parole est impuissante à exprimer. J'éprouve une immense gratitude envers mes musiciens pour leur gentillesse, leur humilité, leur professionnalisme, leur maturité, leur ouverture. Notre accordéoniste Mila est absente car la vie de famille étant une priorité, elle est en vacances. Oui, oui, c'est ça. Mais tu vois là, franchement, Bon, on euh, fait ce qu'on veut après, tu oui. vois, moi c'est... Tu perds rien ta basse. ouais, j'ai bah, ça... ouais. euh, ouais, ouais, changé les cordes mais c'est pas mal. Donc... Ouais. Et oui, je me suis changé. Le... C'est que j'avais avant, là, rien à faire. Euh... Puis un jour on est monté, on a joué au Sun-Sign, c'est un c'est plein d'ailleurs, tu sais, je Paris, perdu de Alors j'ai pris la contrebasse, la contrebasse, là je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des contrebasses euh, différentes, quoi. T'as essayé une haut de gamme qui sonnait mieux, c'est ça que tu Ouais, as -tu une contrebasse ouais. qui sonnait bien, quoi. C'est vrai que euh, c'est assez important, hein. c important. Et même quand tu es amplifié, euh, l'eau, tu n'as rien à faire, tu, tu, tu esquintes les doigts, tu n'entends pas ce qui se passe. Enfin, elle n'a que des graves. Mais c'est pas que... médium, bien, as as bien, tu n'as rien Oui, il va bien ça là. Ça sonne bien. bien. Après, il y a a touché quand même. Parce que... Ah oui, non, mais même, euh, bien sûr, il faut, faut voir l'instrument. Euh, euh, on peut faire mieux, mais il faut euh, décoller la table, refaire, refaire le barrage et tout ça. Il y en a pour plus que euh, la contre Ça, ah ouais. ben, Celle-là, c'est quand même euh, 4000 euros. Mm -hmm. Oui, c'est ça et c'est des instruments, ça vient de Chine hein. Ces instruments-là, euh, avant, avant de les avoir euh, dans le Chine, c'était plutôt 10 000 euros que quelque chose ouais, Celui-là, c'est ouais, un chinois, un... Ouais, ouais. Un chinois. Il, Mais franchement, à part le métal qui est bon, il y a se pique ah, ah, Autrement, c'est top ah, oui, au Et, et, euh... oui, oui, et, oui, et euh, le meilleur c'est Yann Eglisawa en, en, en sax ah, De toute façon, les Chinois, c'est le grenier du monde Faut aussi arrêter Les Chinois, c'est le grenier du monde ils sont hyper observateurs, hyper, voilà. ils prennent le temps. Il y a aussi, je crois que Takami. Camille, c'est très une en Chine maintenant, mais ben, c'était déjà Japon au départ. Mais... Corée. Corée. Corée. Oui, ouais, mais enfin... La Corée, c'est pas la Chine. Hein. C est... C est pas oui, mais l'Asie. Oui, l'Asie, ah, oui. Il y a eu le Japon, après c'est parti en Corée, après c'est parti en Chine, après c'est parti, on ne sait pas où. Et même et même euh, au niveau musical ils sont forts. Moi j'ai connu les, les Japonais à l'époque où moi j'étais au conservatoire c'était que des techniciens les mecs c'était ah, ouais, ouais, ouais, forts ouais, hein. mais c'était ouais, que de la technique ouais. ils étaient incapables. Ils agissent euh, souvent ouais, musique donc, classique et tout. Ils euh, ressentir la, ils la musique bon mais c'est un peu froid quoi. Et ben et ben maintenant va compliqué. voir sur YouTube il y, y a des Japonais. Ouais, ouais, ouais. Oh, ils Ils oh, ont l'âme ils ont tout ils ont compris ça y est ils ont compris. Será eu bataille a position. Ouais voilà le show parce que les gens ils aiment ça. Bah oui non mais c'est sûr les gens ils plantes et puis voilà Ah oui puis le dialogue entre les gens c'est tout à fait. Le rythme c'est important les gens même s'ils sont pas trop n'ont pas trop l'oreille si ça se plante en rythme ils entendent ça. Un accord qui est pas bon la majorité des gens ils voient rien du tout. Et euh, après, c'est euh, <rire> vrai que euh, le Exactement. fait de se regarder, Après, c'est sûr qu'il faut être, voilà. après, qu faut être au maximum euh, oui. propre. Mais... Euh, non mais, non, mais, sur... non, mais, oh, non, mais trop oui, je faire faire de mais là que... c'est pareil, donc moi je dis ça aussi. Ça. Oui. Non mais, alors le mec il me fait, en apprenant à le connaître, tu verras qu'il est sympa. Je dis, ben bah, en le fréquentant, j'ai vu qu'il n'était pas sympa. <rire> donc euh, je viens apprendre à le connaître, mais il m'a manqué de respect plusieurs fois et tout. Et puis, parce qu'en fait, il cherche une chanteuse. Tu vois les mises en place et les mmh. mecs aucune humilité mmh. Moi j'ai dit je peux pas mmh. J'accepte maintenant comme je suis C'est à dire que moi les gens qui se l'appellent je les supporte pas mmh. point ah, pas, que, je vais pas ouais, me ouais, les prendre dans groupe C'est comme Mila la dernière fois elle nous fait la mmh. Oh mais moi je joue pas de violon puis elle te prend un violon et elle te fait Et, et, et, quand, <rire> et, quand, et quand, quand elle a joué Quand elle a joué à l'accordéon ouais. Oh mais euh, non mais c'est pas terrible C'est pas terrible Oh <rire> <rire> putain je l'écoute <rire> On lui <rire> fait tout ça Mila Mila elle est en vacances oui. Alors on reprend un pardon les gars Bon musicien, comment devenir un bon musicien Un musicien arrange, met en ordre des sons, puis les fait alterner avec des instants de silence tout en rythmant l'ensemble qui devient ainsi harmonieux. Et voici l'art de la musique, envoûtante, inspirante. La musique ne se contente pas uniquement d'adoucir les mœurs, comme le dit l'adage, mais elle inspire aussi les hommes. Elle nous détend et a ce pouvoir unique de rendre la vie plus belle. Le logicien doit avoir confiance en lui tout en restant humble. Il doit avoir la patience. La passion. Passion, disais-je donc. Oui, mais avec toutes les réalités que ce mot recouvre. Enthousiasme, amour, engagement, feu, haine, égoïsme, générosité. Une vie entière pour essayer tout en sachant que c'est peut-être chercher l'impossible d'atteindre le sublime, l'absolue harmonie entre la forme et le fond, la lettre et l'esprit, le rationnel et le sensible. Comme musicien, il est travailleur, engagé, impliqué, déterminé, passionné. Il doit se connaître pour savoir ce qu'il veut faire comme musique, avoir conscience de ses points forts et de ses points faibles. les gars. Ah, sketch. Euh, ah, ah, tu t'es pas réglé, je te tac, remets tac, un tac, peu d'huile et tout, tu me baisses. Je fais une blague parce ah, que si je sens que je peux pas, oui, là oui, ça oui, pouvait oui. passer. Mais si je sens que ça me met en danger, que je vais chanter comme une casserole, euh. non, non, non, vous me réglez. Les gars, euh, vous euh, faites esprit de me planter ou quoi Voilà, c'est ça, on fait un peu comme ça, puis on en profite pour. Je lâche pas Ça va être comme ça, non, mais là, ton aile est bonne là. Ah, bon. Non, mais c'était pour dire si jamais. Si un par jour, hasard, un jour, on, on se sent de tonalité ou il y a un truc pas prévu, une chanson qu'on n'a pas, bah, me... qu pas répétée, toi qu'on est parti, la tonalité va Ou bonne, alors je vous laisse euh, la voilà. jouer, puis après mmh. je fais bon, les gars, maintenant, 1, 2, 3, stop. Mmh. Vous et arrivez hop. J ai... J ai pas un petit problème de. Par contre, par contre si tu fais ça, il faut que tu dises, moi je la chante en tel tonalité Parce que moi je chante tonalité, mais euh, ouais. euh, laquelle on prend bah, Moi je vais regarder la tomate du et puis je vous fais je te la fais. Oui, voilà, Parce ça, que je ne sens ça, pas des crêpes. Il y a du bruit de... Je préférais Oui, quand non, non, non, non, <rires> je mélange non, non, non, <rires> mes œufs pour faire non, des crêpes. Voilà. Et <rire> toi, tu vas me dire c'est quoi, s'il te plaît. Excuse-moi, un langage <rires> musicien. Alors, un <rire> langage musicien. Dans, on se regarde. Qu'est-ce qu'elle dit Ouais, voilà, tu vois c'est Oui, -ce oui, oui. Alors, allez